Bon, on est de retour à CFRH 88.1-106.7 et notre invité est Réjean Sadwin. il nous donne l'histoire du calumet. Rebonjour! -bon -re <rire> oui, comme je disais tantôt, le, le calumet, euh, malgré tout ce que les... on va prendre le terme, je ne suis pas moins sans s'emmêlé que toi, c'est juste les termes que j'ai Je ne peux pas dire que j'ai eu la chance, parce qu'au fil des années, je me suis aperçu que je n'avais pas une chance de vivre dans une réserve. Mm. Puis de voir mes frères et mes sœurs qui sont à l'extérieur de la dite réserve, ben ils sont traités différemment. Puis à l'intérieur, il ne faut pas oublier que euh, dans une réserve, ben tu ne fais pas ce que tu veux quand ça te tente, tu es encore plus, euh, à la merci de, de, de, des décisions de, de politiques, euh, en revenant, là, pour faire une autre parenthèse par rapport au calumet, euh, mon défunt père, Albert Wamsawin, a euh, dansé, premièrement, on a pratiquement, ma génération, la génération de mes parents, mes grands-parents, euh, Ont débuté de danser des danses sacrées à l'âge de 5 ans, 6 ans. Puis, on a appris justement cette danse-là, la danse du calumet, la danse de l'amitié, la danse de la, de la guerre, une danse, la danse du mariage. Et puis, les aînés, euh, parce que le missionnaire, comme pour le calumet, était un petit peu froissé quand il voyait qu'on dansait, puis on imagine. Euh, de l'autre côté de la, la, du mur invisible de la réserve, ben, nos amis ne euh, pouvaient pas non plus jouer du violon giguer, pour aller danser parce que c'était comme, euh, tu appelles le diable, c'était un instrument du diable de prendre le violon. Donc, vous voyez qu'on on, on est appris dans la même, même tornade, dans, euh, dans la même, euh, la même réglementation. Donc, mon père, quand il dansait, j'ai eu la chance de le voir danser à différentes reprises. Mais Dan, quand mon père dansait avec d'autres aînés, la danse du lui euh, c'était tellement solennel qu'il aurait pu avoir quelque chose, il aurait sauté à côté d'eux autres. Il n'aurait pas branché d'un geste. Parce que la m'a dit comme. Euh, notre culture à cette époque-là avait, avait une âme, si je peux prendre le terme, avait un esprit. Comme c'est le cas avec les métisses. Vous avez tout le monde a un âme, on fait partie du même groupe. Tu sais, je ne suis pas moins métisse que toi. Puis je ne suis pas plus indien que toi parce que je ne crois pas dans le système indien. Je ne viens pas des Indes, hein? Oui, oui, oui. Donc, je ne peux pas être un indien. On appartient tous à des nations et on s'aperçoit euh, on s'est euh, mêlé entre nous autres, en plus de se mêler avec les Européens. Mais nos aînés étaient du monde qui étaient très sages et très... Euh, ils voyaient à long. leur vision était loin en avant parce qu'ils savaient que nos anticorps, notre manière de vivre, notre corps ne pourrait pas prendre les maladies que les Européens avaient à l'époque. Mm. Puis aujourd'hui, on ne pourrait pas se parler parce qu'on n'existerait plus. Mm. Alors, nos cultures, nos traditions, nos traditions orales, tout aurait disparu avec nous autres Puis aurait dit, ben, OK, on pense qu'il y avait des, des métisses et qu'il y avait des Indiens à cette époque-là. Mm. Mais aujourd'hui, euh, merci encore de, du fond du cœur de me donner la chance qu'on se parle parce que l'enseignement que j'ai reçu, comme bien d'autres, cet enseignement-là nous a été transmis, Daniel, pour l'enseigner, pour le donner aux autres. Ça ne nous appartient pas. La seule raison, la seule raison que les aînés m'ont dit dans le temps, si on transmet des, des connaissances, c'est de le transmettre à quelqu'un d'autre. Si tu le gardes pour toi, on ne on voudra pas te l'enseigner. Donc c'est important de continuer cette tradition orale. Dans le fond, on continue à faire du drogue, mais mm. avec des légendes, des histoires, etc. C'est mm. Et, euh, comment que tu as commencé euh, pour euh, devenir euh, porteur de, du calumet? Comment est que ça est arrivé chez toi? Um, OK. 80, 1985. OK, l'autre raison pourquoi je porte ça, oui, cette oui, oui. chemise-là, tu vois que c'est un, un mélange métisse. On va prendre le thème. c'est un mélange sans mêler. J'ai des symboles qui m'appartiennent, que j'ai eu en, en rêve. Euh, c'est une chemise en coton, puis j'ai ajouté du perlage. Mes épaulettes, ben, on parle de... Dans le temps, ben, il y avait... C'est comme, j'ai gagné mes épaulettes parce que j'ai été euh, conseiller pendant huit ans. Donc, un, je représentais une partie de la population. En uh, 1985, ma première, uh, que j'ai été introduit à ça par un aîné, uh, M. Uh, Arthur ou Art Salomon, qui venait de l'Ontario, si je ne me trompe pas, uh, qui est venu visiter une de nos, uh, de nos résidents. Et puis, la résidente m'a appelé, m'a dit, voudrais-tu participer à une cérémonie du cabinet? Ben, moi, c'était tellement... Uh, J'étais tellement content d'entendre parler de tout ça. Bien sûr, je vont être là. Donc, j'étais allé là, puis Art a commencé à m'expliquer comment que ça fonctionnait. On a fait la cérémonie. Et puis, à la fin, il m'a transféré une chemise à ruban, puis un paquet de matériel du coton, différentes couleurs. Puis, du coup, j'étais comme... Voyons, tu sais. Pas... Mes parents, mes grands-parents m'ont élevé à ne pas dire, bien ben là, Dan, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'était pas ça. Il faut que tu sois bien un, un aîné qui te donne de quoi. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? si ta chemise de ruban, c'est que tu commences à marcher dans la, dans la trail rouge. C'est tes premiers pas pour ton retour aux sources. Puis, le matériel, bien, tu vas le savoir en temps et dieu <rire> Puis, je l'ai su via un autre qui m'a à peu près comme. Peut-être huit ans, dix ans plus tard. C'est drôle, pareil. Donc, ça a commencé le même. Par la suite, j'ai demandé à un, un, un, un, un abenaki Wendat d'ici, uh, Guy Sywi, qui sculptait des, des calumets, qui, en, qui vivait de ça. Guy, il vivait seulement de ses produits qu'il produisait d'Arsana et son épouse. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me fabriques un calumet. Qu'est-ce qui t'inspire? Donc, il m'a fabriqué un calumet en thé. Puis, ce que je ne savais pas, c'est que le calumet qui m'a fabriqué représentait le clan de l'ours, le clan de la tortue dont je fais partie, puis le manche qui représente l'esturgeon, le, qui est le, le, le symbole de notre communauté. L'esturgeon. Donc, je ne savais pas ça. Euh, suis le coup, il m'a donné ce calumet-là, je l'ai serré. Puis, en, ça c'est en 85. 83, 84, 85, à Art Salomon, puis en 87, à Oudanac, le 4 octobre 1759, les Anglais ont attaqué le village puis ont tué la population, etc. etc. Donc, en commémoration, pour eux autres, j'ai passé à travers, passé de maison en maison dans la communauté pour dire, est-ce qu'on devrait leur rendre hommage? Donc, ça a été le début, du, comment, du, le début de mon, mon cheminement et on a eu quelqu'un qui venait du sud du Dakota qui a commencé à, pendant 40 ans de temps, quatre 4 jours, quatre jours par année pendant quatre ans, on a prié pour les ancêtres. Puis on avait beaucoup de nations, les Cris, les Chippewa, on a eu des Ojibwe, on a eu des, des Mi'kmaq, on a eu plein de monde qui sont venus prier pour nos ancêtres. Mais dans le fond, on priait pour nos ancêtres respectifs parce qu'on est tous sans mêler de tout ce monde-là. Okay. Donc, par la suite, euh, David Giu il m'a demandé... Euh, à, on avait une cérémonie à l'Île-du-Calumet, justement, après d'être passé à Ottawa. Puis, il m'a demandé de l'aider pour purifier son, son, son, sa, sa souris, son sa loge à la station. Et puis là, j'ai accepté. Puis c'est d'être là que je suis devenu son... Son, son helper, son apprenti, c'est lui qui m'a enseigné ce que, ce que je suis aujourd'hui et qui m'a dit, euh, quand je lui ai présenté le calumet, qui m'a expliqué la signification du calumet que je suis le gardien aujourd'hui. Donc, après par la suite, bah, j'ai continué à être euh, le gardien du feu, euh, bâtir la loge de sudation, aller chercher les grands-pères, les pierres, etc. le etc., et maintenant, ben, j'ai ma loge pour, euh, de sudation, mais je ne l'ai pas eu dans deux ans. Ça a pris de 87 à aller à 91 pendant 40 ans. De temps, et par la suite, mais depuis ce temps-là, j'en fais quand c'est demandé. Puis, c'est une manière de, de rendre hommage au créateur. Et aussi, une autre chose qui, qui est très, très importante à mentionner, c'est que Mark Thompson et David G.U., c'est ceux qui ont rapporté ce qu'on appelle la tente tremblante dans l'Est. Euh, David était l'apprenti de Albert Lightning, qui venait de Aubermont en Alberta, un cri. Donc, tu vois, le... c'était du monde qui était métissé aussi. Puis c'était du monde jamais au grand jamais qui dirait Ben toi, tu es bien indien que moi, tu bien de l'air moins indien que moi, blablabla. Ça faisait pas partie de leur, leur vocabulaire. Parce qu'ils savaient que les prophéties sont claires, qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on retrouve dans la mesure du possible, de retrouver nos, euh, nos racines, de retrouver nos sources. Comme quand je mentionnais la famille Boucher, il qui, qui, y, y a une partie de ta famille qui est à peu près à 3000 de chez nous, <rire> ça fait drôle pareil. Donc oui. quand je me suis rendu à Sudbury, il euh, y a trois ans, quatre ans, ben, de voir qu'il y avait un membre de ma famille, un Sawin, qui a marié une La Liberté, ou une Sawin, qui a marié un La Liberté, puis maintenant, mon épouse, c'est une La Liberté. Donc, oui. puis il y en avait heures de route entre les deux, là. Oui, oui. C'est juste pour dire que, puis aujourd'hui, ben, je continue avec le calumet, puis dans le protocole, il ben, y a un protocole spécifique, c'est quelqu'un mort du tabac, s'ils veulent avoir une cérémonie du Calumet, puis de faire la demande qu'ils qu veulent pour ça. Mais comme on dit, si euh, tu m'invites chez vous pour une cérémonie du Calumet, ben, tu sais que je ne peux pas mettre du, ta, du, du tabac dans mon char, puis je ne peux pas aller acheter mon épicerie du tabac. Ça, oui. ben, oui, oui, oui, oui. Anciennement, tu n'avais pas à t'inquiéter de ça. Parce qu'aujourd'hui, veut, veut, pas, on, il faut, faut gagner notre vie. Là. Mais oui. le, le point bien important à savoir, c'est que Jamais au grand jamais qu'il y a de l'argent, qu'une cérémonie va se vendre, que je vais vendre une cérémonie. On paye pour la bouffe, on paye pour le coucher. La cérémonie, c'est du tabac. Le tabac, c'est une offrande au créateur de nous donner la chance de dire bien, Daniel, Régent, nos familles se rencontrent, on célèbre ça avec. Euh... En fin de compte, on, on scelle cette alliance-là en fumant une calumet ensemble. Euh, la cérémonie, comment que, le, le procès? Tu Peux-tu nous expliquer un peu le procès de la cérémonie sans le, euh, pas trop de détails, mais comment que ça commence? Ben, premièrement, le cadumet est en deux pièces, est en deux morceaux. Euh, on allume la sauge qui est dans une coquille. Euh, on appelle Abalone, je ne sais pas qu ce que c'est le nom. Oh, c'est une coquille ouais. qu'on retrouve, Abalone. Puis, cette coquille-là, mais ça nous rappelle plus spécifiquement les Wabanaki parce qu'on est proche de l'océan. Ça nous rappelle notre origine du, du, des rives du, de l'Atlantique. Donc, on prend de la sauge, du foin d'odeur, on, on l'allume, puis on purifie notre calumet avant. Euh, par la suite, on, on, on, on place les deux morceaux ensemble, donc le mangue dans une bol. Et puis, on va prendre du tabac, qu'on purifie dans la fumée de la sauge, puis on l'introduit dans le bol du calumet. Après ça, on l'offre aux directions. Souvent, on va dire qu'il y a quatre directions. Ouais. Okay. mais Dans le fond, il y a sept directions. Okay. On commence avec le créateur. En ce qui est mon cas, l'est, le sud, l'ouest, le nord, la terre, Je suis, nous sommes la septième direction. Puis, on tourne le calumet dans, dans le sens des aiguilles du monde, du soleil, puis on le passe à l'autre personne, jusqu'à temps que tout le, le tabac est consommé. Mmh. Et puis, on le place par la suite sur un monticule, un, comme un hôtel, un monticule, et puis, ceux qui sont en, à ma présence, bien, les hommes sont à gauche, puis les femmes sont à droite. Ça ressemble un peu comme un 7 carré. Oui, oui, oui. <rire> C'est pour balancer l'énergie. Donc, on va partir de gauche à droite pour donner la main à la personne qui est à ma, à ma gauche. C'est à vais être à ma gauche. Puis la personne passe en arrière de moi pour que tout le monde se donne la main et se remercie pour ne former, en fin de compte, quand dans cette cérémonie-là. Pendant ce temps-là, il ben, ne faut pas oublier qu'il y, y a un festin de, de nourriture qui a été préparé préalablement. Et on prépare une assiette avant d'entrer dans la maison. Ben, je reprends le calumet, je, je le déconnecte, puis je, le, je vide le, le, le restant des cendres. Après ça, on va manger, mais il faut préparer une, un plat pour les ancêtres. Puis d'aller soit pour certaines nations, ils l'offrent dans le feu, ou tout simplement de placer ça à l'extérieur quand on, est, on a la chance d'être un peu dans, l dans le bois. Mais si on n'est pas capable, on le met dans pareil, ça ne change rien. Mmh. Donc, on, on retourne, on s'en va manger, puis la cérémonie est terminée. OK. Euh, C'est relativement la plupart... simple. Oui, mais ça prend combien de temps, à peu près? Un, un heure? Euh... Bien, minimum ça peut prendre au moins 20 minutes à une heure. Ça peut une demi-heure à une heure. Puis tout dépend de... Des fois, le temps passe tellement vite qu'il est rendu deux heures plus tard. Puis il y a d'autres places, ça fait 45 minutes, puis c'est déjà terminé. Une autre chose, une chose que j'ai vue, c'est que si on prend un calumet de cette trousseur-là, on voit le bol, bien, tu rends pas mal de tabac là-dedans. Okay. Puis tu fumes, puis tu fumes, puis tu fumes. Puis dans certaines cérémonies, j'ai vu des calumets qu'après, on n'a même pas fini de faire les quatre tours, parce que le calumet fait quatre fois pour les, pour la, pendant qu'on fume. Ça à dire moi je fume, l'autre fume, ça fait le tour, on fait ça quatre fois. Puis j'ai vu dans, des dans une cérémonie, entre autres, que rendu à moitié, il n'y a plus de tabac. Le tabac était de jeu tout fumé. Puis, dans d'autres circonstances, on faisait le tour. Puis, moi, il ben, faut que je finisse le tabac qui est en faire. Puis, je pouvais fumer pour un autre deux, trois minutes après. C'est oui. comme. Je me rappelle pas de n'avoir mis autant. Mais c'est parce que les ancêtres veulent fumer aussi, les autres aussi. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> puis, pour, oui. Eux autres, pour eux autres, ça, ça leur amène de la chaleur. Puis, oui. ils, viennent, ils, ils viennent nous voir, dans le fond. Moi, je vois ça de même, c'est comme... Puis, euh, ouais. le, le, le créateur, tout s'enclenche en, à de nous autres. C'est intéressant. Est-ce euh, est que tu as été souvent chez vous, comme euh, avec des groupes ou... Euh... Euh, ça dépend. Euh, là, j'ai remarqué que depuis, avec la, la, la question de la pandémie, euh, sur Facebook, souvent, le monde va dire... Euh, OK, on fait un call là, pour la lune qui s'en vient en fin de semaine, par exemple. Euh, le monde va, les traditionnalise. À ceux qui portent des calumets, ben, euh, qui sont gardiens de calumets, ils sont invités à remplir leurs calumets pour cette, euh, cette pleine lune. Euh, tout dépend. Il y a ah. des fois, ça peut être euh, plusieurs fois par semaine, comme ça va prendre deux mois, trois mois avant qu'il y ait une autre cérémonie. Comme c'est là avec le COVID et tout ça, il n'y a personne qui se rassemble, ça fait que c'est dur de rassembler le monde pour avoir une cérémonie de quelque sorte, même des mariages. Ben, pour que le monde fume, mais d'un autre côté, euh, étant donné que le Créateur est bon avec nous, la Terre-Mère, on s'efforce de vivre en harmonie et de la respecter. Euh, si quelqu'un demande une cérémonie du calumet, moi la faire ici. En l'occurrence, je me dit Ok, Dan, assis-toi avec ta, ton épouse, tranquille, dans le reste de chez vous, puis à telle heure, moi, je commence. Okay. » Ok. Vous participez pareil à la cérémonie. C'est juste que vous ne fumez pas physiquement le calumet. Oui, oui. Mais ça n'empêche pas que vous participez pareil. Oui. Ça veut dire que si tu dis « Ben, « Ok, je suis trop loin d'Odanek pour te donner du tabac, j'aimerais ça, ok, dépose du tabac par terre. » Parce que dans le fond, tu l'offres au créateur. Le créateur n'est pas juste à Odanek, puis il n'est pas juste chez vous. Oui, oui, oui. le créateur est oui. partout. Oui. Puis on, on marche tous sur la même terre. Oui. <rire> mais le <bon>, monde me <rire> souvient, ils me disent, « Bien là, je suis trop loin, je ne suis pas capable. Si tu n'as pas de tabac, offre de quoi? » Puis euh, focus pendant un laps de temps. Puis, on, on se reparle au téléphone dans une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas. Oui, oui. À un moment donné, tu vas dire, ben, le sample, ça m'a paru comme deux heures de temps. Puis, je pouvais sentir de quoi, mais ben, ça prouve que quand c'est demandé avec sincérité et humilité, autant pour moi, pour le faire, comme pour le, le, le donner, le transmettre, euh, tout est possible. Oui. Tout est possible avec un calumet. Puis Puis ça, la journée fait... qui a eu plus de calumet, on va continuer, continuer. Comment? Continue. Euh, la journée qui qu aura pu te calumer, ben, le geste, on se remet dans cet état d'âme-là, on focus, on se purifie pareil, on fait les mêmes gestes, ben, ça, va se, ça va se réaliser pareil. C'est ça que Mark Thompson il me disait. Est-ce que ça veut dire, quand il rappelle le matériel, que tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de faire des incantations? Mm. Ça veut dire que c'est là que, tu te, que ton humilité doit être en charge de tes actions. Parce que, il faut que tu y croies. Mm. Mais si tu ne croyais pas au calumet sans le tenir, pourquoi tu portes un calumet? Pourquoi tu gardes une calumet? Si ça faut que tu, absolument, tu tiennes l'objet. Tu sais? Oui, Oui, oui, oui. oui. Oui, oui c'est un, une manière de penser, c'est une manière de vivre, une manière de... Euh, ben, c'est tout interrelié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance, avec malgré l'inconvénient du COVID, ben, à l'avenir, ben, ben, ben, j'ai la chance de faire ça avec vous autres euh, en vidéo. Exactement. Ben, là, je pense sérieusement à faire des clips de différentes choses que je connais pour être capable de l'envoyer, puis de l'échanger, puis l'enseigner à ceux qui veulent l'apprendre. Parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à oui. tout le monde. Puis ça, ça, ce que tu fais, ça fait partie de ta consultation, ta, que es, tu es consultant? Euh, pour moi, tu veux dire, pour mon travail? Oui. Ben, mon travail, moi, c'est... Euh, on parle d'histoire, de mm. culture, de tradition. On démystifie les choses. Oui. Et on va toucher un petit peu à la langue. Puis, on, il y a une brève inter introduction de qu'est-ce que c'est que quand qu on fait un smudging, une, une purification. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est la, la, la, la, la, la cérémonie du calumet? Euh, puis, la, la loge de sudation. Mais le point là-dedans, c'est que, euh, un exemple, tu veux participer, puis après tout ça, parce que ça dure 8, 10, euh, 10 sessions de d'heure, de, de euh, parce qu'il faut laisser le temps, si ce soit au 15 jours, une fois par mois, parce qu'il faut laisser le temps à, pour toi de bien d'absorber la matière. Puis, entre-temps, tu fais des liens entre ta famille, peut-être des traditions, que tes parents, tes choses que tes parents, tes grands-parents t'ont compté. Puis tu vas dire, mais comment ça se fait qu'on a appris les mêmes choses, puis moi je reste à 7 heures de chez vous, puis j'ai appris la même affaire. Mm -hmm. Donc, c est, c est, c est, ces ateliers-là, c'est pour conscientiser le monde, pour se découvrir eux autres-mêmes. Oui, oui. Puis... Si on ne peut pas le faire en, en vrai, comme tu disais tantôt par rapport au COVID ou qu qu'importe, ben, le monde peut nous contacter. Puis ces ateliers-là, on peut les faire via l'Internet pour, dans le compte, on vous offre des outils pour être capable de découvrir qui vous êtes en dedans, euh, peut-être la généalogie, euh, l'histoire, ce qui nous lie. Dans le fond, ça sert à ça. Puis de démystifier que tu n'es pas obligé d'avoir une carte pour dire qui tu es. Oui, oui, oui exactement. Oui. <rire> pour moi, je regarde, je regarde un être humain devant moi, qui a les mêmes capacités que moi, qui a les mêmes... Euh, on est fait avec les, les, les mêmes gènes. On n'est pas différents l'un de l'autre. Puis en plus, on a la chance d'avoir un petit peu de gris. <rire> oui, oui. Mais <rire> on, on a ça en commun. Ouais. L'année passée, il y a deux ans, j'avais essayé une moustache avec un petit pinch de même. Puis je ressemblais plus à un, comment on appelle ça, là, un, un, un mousquetaire que d'autres choses. c'est trop d'ouvrage. tu, tu, tu, ouais, tu ouais, aimes ouais. ça plus. Donc, c'est toutes ces choses-là qui fait que les ateliers, puis mon épouse qui participe aux ateliers, elle, c'est un exemple flagrant parce que de son vécu, parce qu'elle a vécu à peu près, euh, ses parents sont environ à euh, quoi, 15 minutes de route d'ici. Mais de voir, euh, Dan, comment de similitude, c'est incroyable. Puis ouais. qu'on a découvert que son père, avant qu'il qu qu décède, à un moment donné, on était dans le salon chez eux, puis son père a commencé une chan à chanter une chanson en langue autochtone, en langue sauvage. On se regarde d'à toutes, c'est comme c'est ça? Il dit Ben oui, dit, ma mère, ma grand ma tante me chantait ça quand j'étais petit. Mm. Ben, où aussi qui t'ont chanté ça? Mais ben là, il, après ça, il est, il est tombé malade. Pis. Mais mm. tu vois, ces choses-là, le message est simple dans le fond, euh, Dan, c'est que quand tu travailles, quand tu transmets, quand tu communiques avec sagesse, sincérité, respect, nos ancêtres, ils nous envoient du bonbon de même de temps en temps. Ouais. Puis ça revive notre feu sacré. Puis longtemps, on n'avait même pas le droit d'allumer notre flamme puis de la faire, br faire brûler fort. Parce mmh. que tu pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas enregistré ici, tu oh n'as pas le droit de faire ça. Puis, pourquoi qu'on a un lien ensemble aujourd'hui? C'est pas la loi des Indiens qui nous a Parce que c'est une loi qui a été imposée dans toutes les communautés, pourquoi? Puis après ça, pourquoi qu'on se dilue? <rire> oui. apparaît, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça ne changera oui, oui. pas. C'est là qu'on voit que nos ancêtres euh, la raison du, du, du, du, du métissage avec les Européens. C'est qu'ils savaient question biologiquement qu'on on périrait si on attrape la maladie de plus en plus. Oui. Donc, c'est une question pratique. Puis même pour nous autres, aujourd'hui, c'est le fun parce que c'est un mélange de toutes ces cultures-là. Tu sais, de la bannique, c'est de la bannock que les Écossais ont amené. Oui, exactement. Euh, ceux qui giguent, tu euh, sais, tu danses le two-step, qu'appelle, ou le macoucham, ou qu'importe. Mais. et c'est Mais ils, ont pas ils... ils devraient être fiers de giguer, de voir que c'est parce qu'ils sont des sans-mêlés qu'ils ont la chance. Oui. d'avoir un mélange de tout ça tu sais, ben qui oui. amène une couleur particulière. Oui, je te remercie beaucoup. On, a, on, a, on est arrivé à la fin de l'émission. mais Je te remercie beaucoup pour ton, euh, ta vision, pour euh, nous aider à, à t'écouter et euh, de, euh, de nous décrire euh, l'histoire. Merci ben beaucoup, vous Régent, Merci, vous puis gênez-vous pas pour communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, à la prochaine émission. OK, merci, merci beaucoup. Euh, bonsoir tout le monde, euh, Merci, bonjour ouais. tout le monde, bien, à CFRH 88.1 et 106.7. Merci.